Voilà, nous sommes revenus après cette pause pub avec notre invité, maître troupé bâtonnier troupé Jocelyn, nouveau bâtonnier de la Guadeloupe. Et quand je dis nouveau, euh, il était déjà dans la fonction, puisque tous ses amis, tous ses collègues, tous ses confrères l'ont poussé vraiment, hein, carrément. On peut dire, on vous a dit, allez-y, c'est vous, il n'y avait pas de candidature en face de lui, il a été tout seul et ça a été euh, euh, comme cela. On m'a a je ne sais pas comment on peut appeler cela mais écoutez c'était peut-être mon, peut mon destin parce oui. que très honnêtement hein, puisqu'on parle de, de la façon qui, de quelle façon je suis arrivé là oui. madame le bâtonnier bangou qui est celle je dis souvent que c'est grâce à elle que tout est arrivé m'a appelé alors que je rentrais chez moi pour me demander d'être son vice-bâtonnier et franchement ce week-end là j'avais un week-end très précis, très festif qui m'attendait j'étais vraiment très loin de ces, ces histoires là et, euh, et je me rappelle que ce, mon frère a eu cette phrase, il m'a dit si c'est ton moment vas-y et voilà, ça m'a conduit jusqu'au bâtonnat et vraiment je n'ai aucun regret aujourd'hui et je remercie toutes les personnes qui, qui m'y ont conduit notamment mes confrères qui, qui pour l'instant me font confiance et je ferai tout pour que ça reste comme ça et vous êtes aussi avocat, vous continuez à, à, à, absolument, absolument, absolument. à fonctionner dans vous alors l'ordre des avocats est-ce que cela fonctionne comme un ordre initiatique est-ce que vous, allez, vous avez des tenues vous avez des assemblées comment on vous appelle euh, la tenue euh, de le principe de base, c'est le noir. Donc, on, on, ça ressemble à un ordre que, que l'on voulait, un ordre secret, en fait, où il y aurait des mystères. Alors, comment on peut définir l'ordre de, des avocats par rapport à ça C'est très intéressant parce qu'effectivement, il y a derrière la, la façon d'exercer le métier d'avocat des, des choses qui sont très précises. Alors déjà, le métier d'avocat s'exerce en ordre. On ne peut pas, même si on a eu le diplôme d'avocat, Devenir avocat sans s'inscrire dans un ordre. Un ordre, c'est un, une association, hein, en gros, qui existe par barreau. On parle aussi de barreau. Un ordre et barreau, c'est à peu près la même chose. Et il y en a à peu près un par département. Voilà. Lorsqu'on intègre l'ordre, on, on, on doit obéir aux règles de cet ordre-là, c'est-à-dire à jour de ses cotisations ordinales, participer à certains rendez-vous importants que sont les assemblées générales de l'ordre qui vont définir la politique, par exemple, financière, quelles sont les décisions importantes qui, sont, qui dépassent le bâtonnier et qui devront être prises par l'assemblée générale des avocats. Je prends un exemple très concret auquel nous avons été confrontés il n'y a pas très longtemps. Une de nos consoeurs a eu un problème... Lors d'une audition de garde à vue euh, du côté du Morneverguin, et elle a, elle a, elle, a, elle s'est plaint auprès du bâtonnier du fait qu'elle aurait été bousculée par des personnes dépositaires des forces de l'ordre. Et euh, il fallait savoir qu'est-ce que le qu'est-ce que le barreau fait. Et le barreau a dû prendre une décision de grève, hein, de s'arrêter euh, pendant 24 heures, cette décision a été prise dans le cadre d'une assemblée générale d'avocats. Et ça, c'est l'assemblée générale des avocats, c'est bien le genre de choses qui, qui veut dire qu'on est un ordre, qu'on est une, une confrérie, d'ailleurs on s'appelle confrères, euh, et qu'on décide des grandes choses ensemble. Pour ce qui est des tenues de la, de la, de la tenue, la tenue, la robe, ce qu'on appelle la robe de mmh, l'avocat, mmh. en fait, elle est... Elle est là non pas tellement pour nous reconnaître en tant qu'avocat, mais pour, lorsqu'on est avec les autres, lorsqu'on est notamment au tribunal en train de plaider pour quelqu'un, on ne soit plus Jocelyn Troupé, Tania Bangou, un tel qu'on soit, un avocat, qu'on n'ait plus de, de vision politique qu'on ne soit plus ni un homme ni une femme, qu'on ne soit plus ni grand ni petit, qu'on soit un avocat. Cette, la robe est un gage en fait de neutralité, euh, plus qu'un gage d'appartenance à, à un groupe, c'est un gage de neutralité face à l'autre, qui est une, une fois sur dix le magistrat, qui lui aussi doit faire preuve de neutralité, donc aux audiences il est également en robe. Euh, et cette robe elle est noire... Parce qu'effectivement, c'est. Alors, c'est pas dire. Hein. Elle vient en vrai. Alors, peu de gens le savent, mais c'est assez étonnant. Elle vient en vrai de la soutane des prêtres d'avant. C'est une espèce de dérivée de la soutane des prêtres avant, qui, qui était là aussi pour aider les autres et qui avait l'obligation de neutralité. Voilà un peu ce, ce, ce qu'on peut dire sur la, le fonctionnement, en mm -hmm. fait, de, de l'avocat de cette robe d'avocat et des obligations et de, de l'idée qu'on est effectivement une confrérie, alors avec très peu de secrets puisque nos, nos, nos, nos, nos habitudes et nos, nos, nos obligations sont écrites dans un texte, dans plusieurs textes, dans une loi de 71, dans un décret de 91 et dans différentes, différentes dispositions, notamment le règlement intérieur national, qui nous disent ce qu'on doit faire ou pas, comment ça doit se passer, si on prend un collaborateur, combien il faut le rémunérer, etc. C'est des choses qui sont accessibles au grand public, ce ne sont pas des choses secrètes, mais il y a un aspect confrérie quand même. Très bien. Alors quand on, on, on entend confrérie, effectivement, il y a certainement des petites choses à vous que vous gardez euh, euh, de, dans, dans votre ordre, enfin fait, dans, dans votre confrérie. Hein, on ne va pas tout dévoiler, parce que. Et même si aujourd'hui on entend qu'il faudrait que euh, toutes, toutes ces confréries dévoilent un peu, euh, euh, lèvent un peu le, le voile, enlèvent un peu le mystère, donc il va falloir quand même. qu'on qu'on garde un, qu on petit, garde peu un petit peu de mystère. Alors, euh, euh, on a vu aussi tout à l'heure, il ne faut pas que j'oublie, que euh, vous nous avez parlé de, de, de vos interventions par rapport à euh, vos confrères, par rapport euh, au public, hein, à ceux qui euh, auraient besoin de vous. Et on sent là qu'il y a vraiment une... Comment dit, des mesures de protéger hein, par le droit ceux qui sont autour de vous et les Guadeloupéens qui viennent vous voir. Et vous avez ce rôle-là de trancher. Mais est-ce que vous travaillez avec la gendarmerie Est-ce que vous travaillez avec la police Est-ce que le bâtonnier a un petit peu un siège là et là pour pouvoir travailler le concert c est, c est... alors Malheureusement, sur, euh, sur cette question de l'intervention du bâtonnier dans ces instances-là, euh, il n'y a pas encore de, de choses qui soient vraiment établies. Mais il est vrai que le bâtonnier étant le porte-parole du barreau, et vous avez employé un terme que j'aime beaucoup, vous avez employé le terme de protéger. Mmh. En fait, le bâtonnier, effectivement, est celui qui devra protéger protéger son barreau de, de, de, de, des agressions extérieures, je dirais, et, et assez paradoxalement aussi protéger l'extérieur des agressions de membres du barreau. Ce qui veut dire qu'effectivement, il sera le relais, le relais privilégié mmh. des instances qui ont en charge la justice, notamment effectivement... Les instances, je dirais, de base, qui sont celles qui interviennent en premier, la police, la gendarmerie, qui vont euh, devoir, lorsqu'elles ont quelqu'un qui est là ou qui a un problème, appeler le bâtonnier. Ils doivent l'appeler et neuf fois sur dix, ce n'est pas le bâtonnier même qui va aller, il va déléguer une personne euh, pour aller assister, pour aller euh, défendre, pour, aller, pour intervenir dans le, à, à ce niveau-là. Pour les autres, les autres instances de la justice, alors ici en Guadeloupe, alors je ne peux parler que de ce que je connais, c'est-à-dire en Guadeloupe, le bâtonnier a un accueil privilégié, mais vraiment, et je tiens aussi à, à saluer ça à votre antenne, mm -hmm. du côté des juridictions, c'est-à-dire aussi bien dans les cours d'appel que dans les tribunaux de première instance, on a euh, une écoute particulière. Par exemple, euh, et ça, ça a été institué depuis assez peu de temps avec le bâtonnier Bangou, régulièrement, les chefs des juridictions reçoivent le bâtonnier pour lui dire, voilà ce qu'on a décidé, nous, comme politique générale pour le tribunal, mmh. comment ça se passe par rapport à votre barreau, comment vous voyez les choses, comment on peut harmoniser les choses. Donc, sans avoir un siège vraiment, mais on a un statut qui, du fait qu'on soit le porte-parole du barreau, on a un statut particulier avec ces autres instances-là. Et qui est essentiel parce que, pareil, lorsqu'il y a un problème, lorsqu'un de, de nos membres, un avocat, n'a ben, pas forcément le comportement qu'il faudrait, c'est le bâtonnier qui, lui, encore là, est appelé pour régler, pour présenter, euh, pas forcément des excuses, parce que les choses s'expliquent, mais en tout cas pour expliquer euh, ce qui s'est passé, etc. Donc euh, C voilà, il y a une sorte de médiation, de, de relais, vous de, voilà, entre, de, ces, entre voilà. Et, et je... Et je, et je, et je termine cette partie de mon propos en disant mmh. que je, je, moi je souhaite que ça aille encore plus loin. Je souhaite que ça aille encore plus loin et lorsqu'il y a eu euh, le 7 janvier dernier la soirée de mon investiture, il y avait à cette soirée euh, le président de la région, il y avait quelques partenaires importants, la presse mmh. notamment. J'ai indiqué que moi je voudrais que justement lorsque des décisions sont prises pour ce pays par exemple, eh qu'on n'hésite pas à appeler les avocats. Pourquoi Parce que nous, nous connaissons le droit, nous connaissons les droits des gens, nous sommes un relais Important entre euh, les décisions qui sont prises et leur application pour, euh, pour le commun des mortels. Donc je pense que nous sommes essentiels. Il faut vraiment que le barreau, et ça rentre dans ma, dans ma politique de, de rapprochement des gens et du barreau, que le barreau soit intervenant dans, dans les décisions qui sont prises au niveau de la région, au niveau du département, au niveau euh, de, de, de, des choses qui vont compter pour, euh, pour les Guadeloupéens. C'est très bien. Ça, c'est une très très bonne idée. Est-ce que tout le monde adhérera à cela mais il serait bien que ça se passe comme ça. Ce n'est pas lorsque le vase euh, est cassé, cassé qu'il faut voilà. venir, allez, va chercher quelqu'un pour s'il y a une solution, etc. Et c'est trop souvent qu'on voit certains politiques mettre cela de côté, même s'ils sont magistrats de leur côté, mais ils n'ont pas la loi, là. ils n'ont pas la maîtrise de la loi. ou Non, c'est grand magistrat, mais est-ce que c'est grand magistrat Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment, ça c'est très très bien. Nous, a, nous aurons à cœur de leur rappeler à ceux qui nous écoutent. Et euh, vous êtes sur ETV, ne l'oubliez pas, vous connaissez déjà, vous savez comment faire. Si vous avez pris cette émission en cours, n'ayez pas peur, il y a déjà une première partie, nous en sommes à la deuxième partie. Allez sur notre replay, à savoir www.etv.gp. Vous allez aussi sur notre YouTube et sinon vous continuez à nous regarder à la télé comme vous le faites sur la chaîne 310 de la box SFR. Alors, 3W, ce n'est pas le chiffre 3, c'est 3W, c'est W, W, W tv.gp Nous sommes en compagnie du bâtonnier de Guadeloupe, maître euh, Jocelyn Troupé, qui nous explique le fonctionnement de ce, cette fonction, de ce mandat qu'il a aujourd'hui, qui dure deux ans. Et pourquoi il dure que deux ans Il ne dure que deux ans, je ne sais pas. C'est la loi. C'est la loi. Et d'ailleurs, vous, vous faites bien en parler, puisque certains barreaux, notamment le barreau de Paris, qui est le plus grand barreau de France, mmh. est en train de, de, de, de, de, de faire des... des, des, des, voilà, des, des proposition que ça passe à trois ans parce que c'est vrai qu'à deux ans on a à peine le temps de mettre en place tout ce qu'on a envie, de mettre, on a envie en de mettre en place mais est-ce aussi... est que vous pouvez euh... renouveler votre Alors, candidature il, il est possible de redevenir bâtonnier mais avec mmh. un temps c'est-à-dire mmh. qu'on ne peut pas l'être de, de suite il faut laisser un, un, un mandat se faire mmh. et recommencer mais c'est quand même très très prenant je ne suis pas vrai. sûr que deux soit... oui. ans ce ne soit pas déjà suffisant quand même. <rire> on dirait qu'on peut mettre non la fonction ne, <rire> ne fait pas peur la fonction ne <rire> me fait absolument pas peur, j'ai peur en revanche d'avoir trop de cheveux blancs en deux de, ans même, ça ira, ça ira, en plus vous, vous ressemblez à quelqu'un de bien sportif Donc, <rire> Mon Dieu. Euh, cette constitution nous avons vue. Nous, nous voyons aussi là, nous allons vers la fin de cette deuxième partie euh, nous, nous voyons à travers ce que nous vivons en Guadeloupe, que, que juridiquement, il y a tellement à boire et à manger. Il y a tellement de choses. La loi qui a dit ça et puis il y a là, La loi qui a dit ça et ça. Beaucoup de gens pensent, euh, pensent connaître en fait euh, la loi. Est-ce que vous avez... Pensez en tant que nouveau bâtonnier, est-ce que vous pensez, vous, ou alors, je, je pourrais dire ça dans un autre sens, auriez-vous pensé euh, à cela, vous mettre, depuis que vous êtes là, bâtonnier, à faire des assises pour ouvrir un peu euh, la parole à tout le monde, à tous ceux qui voudraient Est-ce que ça vous est déjà venu à l'idée. Alors, très clairement. Et d'ailleurs, c'est pas, pas quelque chose qui date de mon bâtonnat à moi. Mm -hmm. Ça date plus de mon vice-bâtonnat et d'une idée qui était née dans la, dans la tête de, du précédent bâtonnier Bangou, mm -hmm. Notamment sur une question très précise, qui est une espèce de... de, de de mal du pays, qui est l'indivision. Mmh. Je ne sais pas mmh. si vous avez déjà entendu oh parler là oui. du problème mmh. de l'indivision, ah oui, qui, euh, qui a l'air comme ça d'être un joli petit mot où, où, où rien n'est divisé, où on est mmh. tous ensemble, mmh. mais qui en vrai reflète un problème qui, qui peut devenir des problèmes. Il y, a, il y a des familles où les gens se tuent pour, mmh. à cause de problèmes d'indivision. Et Mme le bâtonnier Mangou euh, avait déjà eu l'idée, et malheureusement le Covid, etc., n'a pas mmh. permis de mettre ça en place, et c'est vraiment une des, un de mes chevaux de bataille aussi, mmh. de faire qu'il y ait un jour les, les, les journées de l'indivision alors c'est pas juste donner la parole aux gens parce que mm -hmm. je sais ce que les gens diront les gens mm -hmm. diront parce qu'ils me le disent mm -hmm. euh, c'est impossible on est on est des familles de 30 personnes euh, tout ça pour un petit terrain de, de 20 mètres carrés euh, tout le monde le veut personne ne veut enfin c'est des choses qui sont alors que dit le droit et vous l'avez dit les gens disent ça disent ça que dit le droit le droit dit des choses qui ne sont encore pas encore bien établies. je pense encore une fois, pour être très concret, à la loi Letchimi, qui est une loi qui a été prise par un député de l'époque bien connu qui est le député Letchimi, qui a dit que pour les Antilles, comme il y a un problème très grave en matière d'indivision, que pour les successions qui sont de plus de 10 ans, on n'ait plus besoin de l'avis de tous les héritiers pour pouvoir vendre le bien. Et bien. La mise en application de ce texte, parce que c'est un texte qui, qui malheureusement en plus va avoir la fin de son application bientôt, a été extrêmement difficile parce que les notaires qui sont les, les premiers à devoir mettre ça en place ont été assaillis de demandes et de, de contestations, etc. Et on est dans une situation aujourd'hui où si on ne fait pas quelque chose pour ce pays dans ce terme, dans, en termes de, de succession et d'indivision, on, on, aura, on aura de plus en plus de dossiers qui sont des dossiers au niveau pénal, c'est-à-dire des dossiers où les gens se seront agressés à cause de ça. Alors un des projets, ça va être de faire effectivement des, des jours... Enfin, il y a déjà eu les journées de l'indivision, mais vraiment faire des espèces d'assises hein, pour en plan de vote terme, de l'indivision, alors peut-être pas tout de suite, en prenant le temps de faire ça très bien, en prenant le temps de faire d'abord d'ailleurs un, un, pro, un programme avec des professionnels pour qu'il en sorte quelque chose et qu'une fois que c'est sorti, et je, je, je passe un bonjour à ma, ma consoeur Maître Beaujour qui est un peu celle qui est derrière ça, qui prépare aussi tout ça, euh, qui est à la suite de ces rencontres-là quelque chose qui soit proposé aux Guadeloupéens, qui puissent venir savoir de quoi il s'agit et qu'on ait, euh, pourquoi pas, une avancée là-dessus. C'est cet exemple-là que je vous ai pris parce que c'est celui qui me vient tout de suite. Il y en a certainement d'autres, mais euh, ouais, les gens pensent savoir le droit. Il euh, y, y a maître Google, hein, qui, est, qui mmh. est pas mal, hein, c'est une concurrence importante, mais euh, le droit, c'est pas, pas Google. Euh, oui, c'est <rire> sûr. Donc, il y a même euh, les nouveaux propriétaires. Il y a des, des, des, des jeunes propriétaires qui construisent des, des, des maisons, qui deviennent des bailleurs sociaux, mais pas au même titre que, que, que les des bailleurs comme nous connaissons, et qui sont quelquefois lésés, ils ne savent pas, ils n'ont pas le temps d'aller euh, s'enrichir des, des, des questions de droit et de savoir hein, à, à ce niveau-là, et ça pose énormément de problèmes. Du jour au lendemain, il y a des bailleurs qui disent, bon, tu me donnes ma maison, mais ce n'est pas du droit. L'autre qui est là, qui s'y connaît un petit peu, du non tu n'as pas le droit de me mettre dehors, j'ai le droit d'attendre, et l'autre qui s'énerve, il peut lui, lui fermer la porte, lui arracher la porte, lui enlever les fenêtres, et ça, tout ouais. ça, c'est de la barbarie, ah, et parce que les gens ne connaissent pas, euh, ah, cette, euh, cette question juridique. Si on peut dire, c'est comme ça qu'on dit. Hein? Oui, comme ça ça qu dit. Nous allons devoir nous séparer tout à l'heure. Dites-moi, le bâton que vous avez, il est un vrai bâton parce qu'au moins, on ne le voit pas. Est-ce que c'est un bâton Il nous reste une minute. Euh, Murphy, tu arrêtes. Hein. Ça suffit. Non. Mais je vais le dire à tout le monde. Hein, ça. Si tu continues, je, dis, je le dis à tout le monde. Donc c'est un vrai bâton que vous avez. Alors le bâton que j'ai, le ou, bâton de bâtonnier, hein. Le bâtonnier. Je ne sais pas ce qui se passe avec Murphy, mais on parlait du bâton de bâtonnier. c'est de... un autre bâton. Non, <rire> on est en train de parler du bâton de bâtonnier. Euh, c'est c'est un, un symbole. C'est-à-dire que le, au départ le bâtonnier c'était à l'époque, hein, lorsque les avocats étaient dans une vraie confrérie religieuse cette fois-ci, ils étaient emmenés par Saint Nicolas qui avait un bâton, un grand bâton, et qu qui emmenait partout les des gens qui étaient des défenseurs aidés au règlement des Différents conflits. Mmh. Ce symbole du bâton est resté et celui qui donc dirige ses défenseurs des gens, que sont les avocats, garde un bâton. Chaque barreau a un peu ses façons de faire. Ici, euh, en Guadeloupe, nous avons réinstauré une tradition de la cérémonie de la passation de bâton. Mmh. Par exemple, moi, lors de ma passation, j'ai demandé à celui qui avait été mon, mon premier maître de stage, mon premier mentor, qui est maître le bâtonnier Jean-Yves Belaï, mm -hmm. de me redonner symboliquement son bâton pour cette passation. Pour montrer que voilà, j'étais arrivé à un point. Oui. Alors il m'a prêté ce bâton et très symboliquement je l'ai eu. Mm -hmm. Maître Tania Bangou avait fait faire son bâton. Avait, avant elle, Maître Charles Nicolas avait mm -hmm. euh, aussi un bâton très magnifique qu'il avait fait faire. Mm -hmm. Donc voilà, c'est un peu du symbole. Chacun, chacun, chacun avec, avec, son, avec son, symbole. son bâton, avec ouais. ce qu'il qu a en disant de oui, ce bâton. Voilà, mais c'est très symbolique. Et hein. le vôtre, il sera certainement euh, très, voilà. très, très symbolique. Le mien sera très symbolique. Et, et, le sera, passé, voilà, et euh, je vais le, le, le, le montrer le dès que montrer. le moment sera venu. Alors, <rire> vous, vous, vous êtes mentor de qui, alors, dans, dans ce domaine-là Vous avez été euh, mentor d'un avocat Alors, de... moi-même, j'ai envie de dire que les, la, la pratique a un peu changé. Mm -hmm. Je suis, euh, je pense, hein, depuis longtemps au service des, des, des, des, des, de mes confrères, des jeunes confrères, et je suis une oreille pour beaucoup d'entre eux. Vraiment, lorsqu'ils ont des choses un peu délicates à dire, des problèmes qu'ils ont entre eux, avec leur, leur patron ou avec leurs leur collègues, même bien avant d'être bâtonnier, j'étais quand même quelqu'un qui, qui, qui a pu être une oreille. Et donc, je, je, alors, comme votre émission me permet de beaucoup crâner hein, vraiment, de... Allez, <rire> je ne vais pas de citer de nom mais <rire> c'est vrai que je suis un peu sans aller jusqu'au mentor, mais je suis un peu le grand frère c'est un mot à la mode, de oui. beaucoup d'avocats beaucoup d'avocats et c'est oui. aussi je pense ce qui m'a conduit à être devant vous en tant que bâtonnier aujourd'hui. C'est super ça c'est super, de toute façon on le comprend bien, hein, on voit bien à travers vos propos euh, que vous êtes quelqu'un de très accessible et puis vous avez une spontanéité que j'aime bien, vous êtes comme nous en fait ici oui, vous avez vu peu... que l'équipe ah, euh, oui, oui, oui. ressemble un peu apparemment <rire> Alors euh, ça s'est déroulé euh, de la manière dont vous nous l'avez expliqué. Euh, vous avez donc prochainement, vous viendrez peut-être nous montrer. Je ne sais pas si ça te montre le bâton. Oui, bah, volontiers. Hein. Si ah, j'avais si oui. su, je il est vous, très beau en plus vous celui Vous m'a donné mon... Ah non, non, mais, mon, mais vous voilà, reviendrez reviendrai parce, parce qu'on a tellement de questions à vous poser oui, et que ça pourrait aider. Et euh, euh, avoir des avocats comme nous le faisons ici, c'est bien. Mais avoir le bâtonnier qui vient nous expliquer les choses et dire jusqu'où. Euh, il peut trancher et jusqu'à quoi, euh, quoi il peut mettre un milieu, comme on dit chez nous. Et il ne faut pas oublier non plus que je tenais à dire cette phrase vous êtes le primus inter pares, à savoir le premier parmi les pères. C'est un petit peu de latin que j'ai répété et En tout cas, merci beaucoup. Merci à vous. Raphaël. Notre merci émission se, à se termine. Merci. Un vous nous promettez de revenir Avec plaisir. Dès que vous m'invitez, je, je, si je suis. Il y, dans le y aura d'autres questions, vous savez. Il y en aura d'autres. Nous en sortirons grandis pas. Hein, après cette en juridique que nous faisons. Murphy, à ah, maître, merci, bon On retour. Voit. Et quant à vous, vous ne bougez pas, vous continuez à suivre nos émissions. C'est Raphaël et là.